Dans le langage courant, on confond souvent les notions de poids et de masse d'un objet. Ces deux grandeurs sont en réalité bien distinctes. La masse d'un objet est une grandeur caractéristique qui représente la quantité de matière qui constitue l'objet et ne dépend pas du lieu où il se trouve. C'est un nombre qui s'exprime en kilogrammes. Ainsi, un objet dont la masse est de 5 kg sur la Terre, possède la même masse de 5 kg sur la Lune ou ailleurs dans l'Univers. Le poids, en revanche, est une force dont l'intensité dépend du lieu où se trouve l'objet. On le note vecteur P. Comme toutes les forces, le poids peut être représenté par un segment fléché partant du point d'application, ici du centre de gravité de l'objet, de direction verticale, orienté vers le centre de la Terre et dont la longueur est proportionnelle à sa valeur. Le poids s'exprime en newtons et se mesure avec un dynamomètre. La force poids et le nombre masse ne doivent donc pas être confondus, mais il est vrai que ces deux grandeurs sont reliées par l'expression P égale m fois g, avec le poids P en newtons la masse m en kg, et où g est appelée l'intensité de pesanteur en newton par kg. Le poids et la masse sont proportionnels. Si l'on représente l'évolution du poids en fonction de la masse sur un graphique, on obtient une droite qui passe par 0. Le coefficient de proportionnalité est donc l'intensité de la pesanteur notée g. La valeur du poids varie en fonction du lieu où il est mesuré sur Terre. L'intensité de pesanteur est de 9,78 N par kg à l'équateur, de 9,83 N par kg au pôle, elle vaut 9,77 N par kg en haut de l'Everest. A la surface de la Lune, l'intensité de pesanteur ne vaut plus que 1,6 N par kg. C'est pour cette raison que les astronautes avaient l'impression de flotter sur la Lune alors qu'ils étaient équipés de scaphandres massifs. Il est donc correct de dire que notre poids n'est pas le même sur la Lune que sur la Terre, mais il est faux d'exprimer l'intensité de ce poids en kilogrammes. Notre masse, quant à elle, est la même partout, c'est une grandeur invariable.